Guerre en Ukraine, le piège pour briser l'Union européenne et la Russie Le narratif officiel occidental fait commencer la guerre en Ukraine le 24 février 2022 par une agression de la Russie dont l'objectif serait de reconstituer l'URSS. Cette explication, qu'on entend depuis maintenant plus de six mois, satisfait la partie du public qui n'aime pas réfléchir, mais les autres savent que pour comprendre la portée de cette guerre en Europe aux conséquences économiques désastreuses pour les pays européens, il faut aller chercher derrière le narratif des gouvernements et des médias du système. Bonjour les amis, c'est Pierre Maumont, content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et de la finance sans publicité. Aujourd'hui, il va être question du but secret de la stratégie américaine qui en 20 ans a rendu la guerre en Ukraine inévitable. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, ce but stratégique de première importance est de casser définitivement les reins de la Russie et de mettre l'Union Européenne dans la main des États-Unis. Deux informations avant de commencer, la première c'est que j'ai écrit un rapport de 17 pages sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires en 2022. Avec la guerre économique contre la Russie et la crise de l'euro qui s'aggrave, tous les ménages devraient en avoir connaissance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 et le résultat est ne pas trop écouter les déclarations officielles, nécessairement propagandistes. Alors quel est le résultat de la guerre en Ukraine après plus de six mois de combat La Russie a dominé le champ de bataille, mais difficilement. D'ailleurs la contre-offensive ukrainienne en cours, dont on ne connaît pas encore véritablement l'ampleur ni le degré de succès, compte tenu de l'aspect... Propagandiste, propagandiste à sens unique et porte-parole du gouvernement, du gouvernement ukrainien, de l'ensemble de nos médias et des médias occidentaux, de la quasi-totalité des médias occidentaux. Mais il semble bien, d'ailleurs les Russes ne le demandent pas, que l'offensive ukrainienne rencontre depuis quelques jours de très, grands, de très grands succès. Nous verrons, je pense, en peu de temps, ce qu'il en est réellement. Quels que soient les résultats prouvés de cette offensive, tout cela montre que l'Ukraine est militairement un pays très coriace. Vu du gouvernement russe, le spectre de l'enlisement en Ukraine ne peut pas être écarté, et même de moins en moins écarté. Regardons maintenant la situation de ce belligérant qu'est l'Union européenne avec ses pays membres. J'avais annoncé dans une vidéo en mars, donc au début de la guerre, que la guerre économique contre la Russie mettrait l'Union européenne à terre parce qu'elle serait privée d'énergie et de matières premières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 conséquence de la fermeture des robinets de gaz russe, il est temps qu'ils comprennent que cette guerre économique contre la Russie s'est retournée en une guerre contre les populations de l'Union Européenne. Les gouvernements de l'Union Européenne ne nous proposent pour notre chauffage cet hiver que le choix entre le rationnement et les coupures de gaz. Cela s'annonce donc mal. Les semaines qui viennent vont être marquées par l'aggravation de l'inflation à cause de l'envolée des prix de l'énergie. Nous n'avons pas encore tout vu, Poutine peut augmenter le stress sur les économies de l'Union Européenne en réduisant encore les livraisons de gaz. Nous sommes focalisés sur le gaz parce que son utilisation comme arme par Poutine a pris à contre-pied les dirigeants de l'Union Européenne, ils croyaient, les pauvres malheureux, que l'Union Européenne, dépendant du gaz, russe, du gaz russe au point où elle l'est, pouvait impunément se permettre de menacer la Russie de ne plus lui acheter son gaz. Poutine leur a montré qu'il pouvait les aider en fermant lui-même les robinets du gaz. Pas plus que nos dirigeants de Pacotille n'avaient anticipé la coupure du gaz, ils n'anticipent la coupure du pétrole et celle du charbon. Ils ont même commencé un embargo progressif. On reste donc dans cette inversion de la réalité, de la réalité qui consiste à faire, alors qu'on est en situation de faiblesse, du point de vue des énergies par rapport à la Russie, à faire comme si c'était nous qui tenions le manche du bon côté. Ils n'ont donc pas tiré la leçon de l'embargo sur le gaz, qui les est retombé dessus depuis le début de l'été. Il s'est bien espéré y penser parce que la part du pétrole et du gaz russe dans nos besoins est de 30 à 50 à l'Union européenne. Cela varie bien sûr selon les pays, mais imaginons que les fournitures de pétrole et de charbon russe soient plus ou moins stoppées comme pour le gaz, Combien de temps l'économie des pays de l'Union européenne mettrait elle pour s'effondrer Un mois, deux mois La réponse est le temps d'épuiser nos stocks d'énergie. C'est-à-dire que c'est une affaire de quelques mois qui est variable selon la nature des stocks. On peut penser que dans un délai de quelques semaines à deux mois, la situation serait désespérée pour l'économie européenne. Je l'expliquais en juillet dans une vidéo, désormais l'Union européenne est dans la main de Poutine. La transformation du gaz en arme économique montre clairement qu'en parallèle à l'affrontement militaire en Ukraine, dans lequel la Russie combat en réalité contre les États-Unis, se déroule un conflit entre l'Union européenne et la Russie. Pour le moment, c'est une guerre économique. Nous avons proclamé vouloir détruire l'économie russe. Nous continuons à le dire avec un ridicule grandissant. Toute la planète comprend que ce sont maintenant les économies de l'Union européenne qui sont menacées de destruction par l'embargo russe sur les énergies, pour l'instant le gaz, et peut-être bientôt le pétrole et le charbon. Pour essayer de s'en sortir, l'Union européenne s'est immédiatement tournée vers qui Eh bien vers les gaz de schiste américains. Par cette manœuvre, elle a rendu son économie dépendante des États-Unis, ce qui n'était pas le cas avant. Ils sont désormais en capacité de nous faire du chantage quand ils voudront nous forcer, par exemple, à les suivre dans telle ou telle aventure militaire. Vous ne voulez pas nous suivre Ah ben, on, Nous avons des problèmes d'acheminement de notre gaz vers vous, comme actuellement les Russes ont des problèmes pour nous acheminer le gaz à travers les gazoducs. On voit, voit qu'aussi bien pour la Russie, du point de vue de la guerre militaire qu'elle livre, que l'Union européenne, du point de vue que, de la guerre économique qu'elle livre, et de plus en plus qu'elle est en train de subir, ce conflit comporte de très grands risques. Pour l'oncle Sam, par contre, cette guerre débouche sur deux bénéfices stratégiques, l'affaiblissement de la Russie si elle perd la guerre, ou si celle-ci s'éternise, et, deuxièmement, le resserrement de son emprise sur l'Union européenne, comme, comme on vient de le voir avec l'affaire du GNL, et sa transformation en soldat avancé des États-Unis dans leur guerre de long terme contre la Russie. Justement, c'est à la demande des États-Unis que l'Union Européenne s'est lancée dans la guerre économique contre la Russie. Pendant que l'Union Européenne se s'aborde dans une guerre contre le fournisseur d'énergie, d'engrais et de matières premières sur lequel repose sa compétitivité à l'international, que font les États-Unis Eh bien, ils continuent à acheter à la Russie du pétrole et des métaux stratégiques comme le titane. Le hasard n'existant pas en politique, cet ensemble d'événements cohérents qui amène sur un plateau aux Américains l'atteinte des deux objectifs majeurs que je viens de rappeler, ne peut qu'avoir été organisée depuis longtemps. C'est en tout cas la question qu'il faut vraiment se poser. C'est le moment de rappeler que l'objectif que la politique extérieure américaine poursuit depuis des décennies et qui est de ramener la Russie à un pays de troisième ordre avait été théorisé dans le fameux livre « Le grand échiquier » du géostratège américain bien connu Wignett Brzezinski, qui a conseillé les dirigeants américains depuis le président Carter. C'est dire que Brzezinski, intellectuel de très, haut niveau, de très haut niveau, a exercé une influence considérable et sans doute décisive sur l'orientation de la politique étrangère et militaire américaine depuis euh, pas plus de 50 ans, car il est décédé euh, il, y a, il y a quelques petites années, en tout cas, pendant, pendant les décennies cruciales que nous avons connues eh à la fin du XXe siècle et au début, pendant les 15 premières années de ce siècle. Il expliquait notamment que si les États-Unis parviennent à arracher l'Ukraine à la sphère stratégique russe, alors la Russie, ça serait d'être une puissance européenne et en même temps une puissance asiatique, et du coup une puissance mondiale. Sur la fin de sa vie, il avait paraît-il changer son analyse, revu cette, an cette analyse, et considérer désormais qu'essayer de détruire la puissance russe était une folie. Peut-être avait-il été visité par les fantômes de Hitler, Napoléon et de Charles de Suède, qui, qui, chacun, euh, qui chacun, sur les trois derniers siècles, s'était cassé les dents de manière dramatique en Russie. Euh, ce qui se passe en Ukraine depuis 2002 montre que Biden et l'État profond américain en sont restés au Grand échiquier. Mais pour rester maître du monde, il ne suffit pas de réduire le poids géopolitique de la Russie, comme d'ailleurs il faudra, il pense déjà, à réduire le poids géo géopolitique de la Chine. Il faut, aussi une, il faut aussi une Union européenne qui ne puisse jamais faire d'ombre aux États-Unis. Il faut donc une Union européenne totalement vassalisée, c'est-à-dire encore plus vassalisée qu'elle ne l'était avant la guerre d'Ukraine et donc avant qu'elle ne se coupe, de la manière la plus stupide qui soit, des fournitures énergétiques russes pour les remplacer par des fournitures américaines. Et si tel est, et si tel est bien l'objectif des États-Unis, entraîner l'Union européenne dans une guerre économique contre la Russie est simplement génial L'histoire dira un jour, et ce sera une grande révélation, pourquoi les dirigeants de l'Union européenne ont pu accepter de suicider l'économie des pays dont ils ont la mission de préserver l'avenir. Pour le plan géostratégique américain en cours, l'idéal serait une confrontation militaire entre la Russie et l'Union européenne. Pour nous, ce ne serait pas l'idéal. Mais dans leur suivisme aveugle des États-Unis, les dirigeants européens continuent à faire vivre ce risque en armant l'Ukraine et ce qui est plus belligène, en envoyant nos militaires former ces soldats. Et au vu des résultats de l'offensive ukrainienne en cours, de la contre-offensive ukrainienne en cours, on peut se dire que, donc des progrès considérables que l'armée ukrainienne a fait depuis le début de la guerre, on peut se dire que la formation diligentée par, par, nos, par nos soldats, donc par l'armée française entre autres, pour faire la guerre à la Russie, est efficace. Pour Poutine et le gouvernement russe, nous sommes de fait des co donc, nous, nous Donc nous sommes exposés à tout moment à ce que la Russie nous traite comme des, comme des agresseurs directs. Espérons donc ne pas nous retrouver dans une vraie guerre face à la Russie. Même sans une telle catastrophe, le désastre économique frappe déjà l'Europe avec le coup d'arrêt aux industries portées par la pénurie de gaz russe. D'ailleurs, les spécialistes des énergies interrogés par les divers médias expliquent que, premièrement, l'offre mondiale de gaz n'est pas suffisante pour pallier à la diminution des quantités mises sur le marché par la Russie, et deuxièmement, le gaz que nous importons de divers pays, en substitution à ce que nous achetons directement en russe, parmi ces pays, l'Inde, l'Azerbaïdjan, grande démocratie, grand... Une grande grande culture de la défense des droits de l'homme, voire l'Arabie Saoudite, également grande démocratie et grande tradition de la défense des droits de l'homme, pays infiniment plus démocratique et respectueux des droits de l'homme que ne l'est la Russie, chacun le sait bien, eh bien ce, ce gaz provient en fait de Russie. Mais nous le payons maintenant beaucoup plus cher qu'avec les contrats à long terme à prix d'amis que nous avons avec les Russes. Ce qui se passe, c'est que le gaz russe ne nous est plus envoyé directement, puisque, à force de dire que nous ne voulions plus, eh bien Poutine donc, a cessé de nous envoyer Mais il est envoyé vers l'Inde, l'Azerbaïdjan, euh, la Chine, comme il l'était précédemment, mais en quantité plus importante, de sorte que ces pays, qui fasse qu lui fassent subir un traitement ou pas, donc l'apportent euh, telle ou telle amélioration euh, chimique ou physique qui justifierait qui prennent une marge au passage. De toute façon, ces pays sont en situation de force par rapport à la fourniture de gaz vis-à-vis de -vis l'Union européenne et ils ne se gênent pas pour prendre des marges extrêmement conséquentes qui viennent plomber la compétitivité, maintenant, de nos entreprises. Et c'est là un nouveau moteur de l'inflation dans l'Union européenne. Tout comme d'ailleurs le général américain, lui aussi plus cher, que les Américains se sont donc empressés de nous vendre pour officiellement nous délivrer de la dépendance russe et surtout pour atteindre le deuxième objectif de leur stratégie qui est de nous mettre en coupe réglée. L'industrie européenne les plus consommatrices de gaz, enfin tout ce qui, la, les industries métallurgiques, le verre, enfin bref, tout, tout ce qui demande d'être chauffé et donc qui consomme des, des, des quantités de calories considérables, l'industrie dont le prix du gaz multiplié par 15 fait immédiatement exploser le modèle économique, mettant en ce moment même la clé sous la porte. Celles qui ne sont pas tout de suite en faillite vont essayer de rester compétitives malgré l'explosion de leur post-énergie. Si elles n'y si elle arrivent pas, ce sera aussi la faillite. Si la paix ne revient pas très vite avec la Russie, l'Union européenne sera, avant la fin de l'année, dans une crise tous azimuts économique, monétaire,